On petit tourne. Hein Quand vous voulez. Très bien Louise, et pour. <rire> <rire> ah, C'était sûr. D'ailleurs, en parlant du vidéo, il y aura aussi les journées. Les journées. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Macré de 17 à 17h. Heure du compte spécial, chat avec la voix de, avec la voix des livres spécial chat heure du compte spécial chat ouais. oh, non, non, allez vous êtes prêts à tourner avec un peu de sérieux je que je vais genre. être souvent censuré de bien belles images, n'est-ce pas Michel Eh oui, tout à fait Louise, qui vont nous permettre une transition magnifique avec la suite de notre programme de janvier. Oui, tout à fait. Donc, euh, j'ai oublié la date, euh, le café de Louise Oh Tati. c'est son... <rire> Et n'oubliez pas ce samedi, binge-watching de binge watching 10h à 18h. <rire> On va bien se <rire> terminer <rire> Le bitch-watching, le bitch-watching, le bitch-watching, mec Nous allons diffuser le film Quelques degrés de moins, et ce sera en, pr en présence des réalisateurs du rédacteur en... Du rédacteur. Le rédacteur. On va faire le rédacteur. Nous allons diffuser le film Quelques degrés de moins, et ce sera en présence des réalisateurs du rédacteur en chef d'Alter Mondial... Pas du tout. <rire> du rédacteur en chef d'Altermondial. Toujours pas. Alter Monde. Alter Monde. Mais euh, le mois de l'environnement. <rire> du rédacteur en chef... <rire> Il se sera en présence des réalisateurs de l'association 4D et du rédacteur en chef d'Altermonde. Mais bon, ça manque un peu de dragon quand même. Mais il y en aura peut-être. Dans Histoire de compagnie, c'est le 4 novembre. Le... Ouais. On attaque d'abord avec euh, une séance de racontage autour de notre conteuse. La, la, la, la blague des petits oignons Ah merde, j'ai vais la blague des petits oignons. <rire> Acteur studio ah, non, non, Acteur le... studio Moi <rire> j'entends le mais... bip, il est direct dans le personnage, <rire> tu vois. Allez, on est en train de faire notre câble là. Oh, attends au profit de l'association Equilatino en dévote. <rire> au profit de l'association Equilatino. <rire> <rire> Eclati, Equilatino. <t> Equilatino. <'en> <'en> au profit de l'association Equilatino pour la lutte des droits des femmes. <rire> que tu aimes les films de gladiateur Oui Et ben voilà, ça va être un.. J'allais dire un p de peplum. <rire> <rire> ouais oh ben ouais Un p de peplum Et ce sera en présence des rédacteurs. <rire> <rire> je le fais pas exprès, je le fais pas exprès. Mais... David Bowie Attention David Bowie David Bowie. David Bowie. David Bowie David Bowie Vas-y David Bowie C'était ça, non on voulait faire David Bowie et, et salut à tous Et salut à tous Allez salut à tous Et salut à tous Non ça c'est ça fait un peu trop Allez on refait. <rire> <rire> <'es> trop, <rire> trop, trop Trop content J'ai qu'elle est toujours de travers ma moustache Elle repart un peu bon? par là mais ça va globalement D'accord ok